Yo les gens, c'est celui pour un nouveau Death Run 30 Level Noob en compagnie de Fifis. Comment vas-tu, Fifis je suis toujours là okay. ah, Tu vas oui. être dans toutes les vidéos. Fifi's, tu vois, c'est un peu le sang, tu vois. On peut pas faire de vidéos sans lui, ah ouais, Fifis. Ouais, Fifis, tu vas bientôt faire des vidéos sur ta chaîne. Oh, ouais, si je te si donne le time. Donc, tu vois, c'est 30 Level Noob. Ah, bah oui, ah oui, c'est oh, oui. 30 Level Noob, alors là. Euh, Après ça tu le mets derrière moi parce que là. Facile un peu, ouais. Bah oui ça c'est facile en vrai Tiens, ouais mais aussi tu vas direct derrière moi comme ça tu passes en même temps que moi toi oui. aussi Allez là c'est toi qui fais ça Allez. Voilà Ah ouais ça va tranquille cool. En fait, ça c'est plutôt c'est pas tout un level Ça c'est assez simple yu yo, mais yo. pourquoi je me... Et pourquoi je me suis pris un mur invisible je me suis pris un mur Attends, invisible T'as les, li... qu'est-ce que t'as fait Mais que je me suis pris un mur invisible je déconne coup, pas euh, Fifi, je Fifi quoi comme vidéo sur ta chaîne Explique-nous un peu Je serai... Euh, ah, déjà dès que j'ai la fibre je... je fais plus de vidéos Bah plus de live plutôt non ouais, Plus de live et de vidéos surtout La Mes je... vidéos genre... D'accord, genre un peu, à peu près quel jeu non. Bah tu déjà. Euh, ouais. J'étais par contre les vidéos, les gens ils vont bientôt arriver sur ma chaîne. Compagnie de la team d'ailleurs, on va bientôt on va faire un pro pump tout à l'heure. Ah, OK, il fallait là. Ah. T'es où toi T'as acquis le checkpoint Attends, je vais faire le temps de 2 secondes. Ah, du coup, je peux pas te voir. Ah, mais je suis au checkpoint. Avec des juste derrière moi, je crois. Ah, ah, par contre là... Non Sprint auto Eh, hey, noob, noob, ouais. Si ça c'est le noob, tu vois. Voilà. Hop. Hop. Non Non, non, non, non, j'aurais dû me mettre plutôt en bas, plutôt en bas, putain. Non des nouveaux en fait un le là mmh. ok bon, du coup euh, les vidéos les gens pour l'instant on est qu'à deux donc c'est pas trop marrant mais il y, y a deux personnes qui vont nous rejoindre juste après du coup ça sera un petit peu plus fun et souligner on peut tricher non si si on peut tricher on peut tricher mon petit non t'es sérieux. Non vas-y, triche pas. Euh... Non mais je pouvais tricher alors j'ai profité que je pouvais tricher parce que je pouvais pas passer sinon. Je voulais oublier sauter. ça. C'est tu Ah pareil. Ah bien, euh, c'est juste... C'est pas... Hein, il y a quand même des trucs... Euh... Hein Hop. On va pas dire que c'est une l'oubli, hein Voilà. Find the correct door. Ah non, faut trouver la bonne porte. Bon, ben. Ah oh, D'accord, ok. Il y a, y a un piège là-haut Bah, bon, il y a des pièges de partout. Bon, déjà, c'est pas trop là. y a des pièges de... Là, il a pas de piège là-haut, je suis souvenir Non, putain non, Là il okay. y a un piège. T'as trouvé l'endroit toi Euh non, toujours pas sinon. Mais là j'ai trouvé un endroit. Attends. Je sais pas a des pièges. Oh. Comment ah, par contre là c'est nous les nouveaux. je crois bien qu'on ait des nooblissements euh. Ah checkpoint yes nickel j'ai trouvé la bonne porte faut Full taille tout à droite de quoi Tout le cas à droite Ouais, bah. Ouais, vas-y, tout le temps à droite. Attends, euh, tu veux dire quoi Tout le temps à droite. Bah... Euh, là où on s'est peut-être posé, là, tu mets tout le temps à droite après Ouais. Non, c'est pas ce là non Ouais, c'est ce que je me dis, c'est. Attends, je t'entends, mais je te vois pas du coup la vas-y vas Ah d'accord. Oh, merde oh, non T'as vu que tu as une brignette là dessus ah, Attends. Ah, j'avance ah, un petit peu. Plus de... Non Non par contre non Non Parce qu'il y avait un checkpoint du... direct après non Non non par contre là ça se fait pas là. Un peu un troll. passer tes resté du coup pas hein allô oui attend deux secondes que la maman du pouce bleu moi j'étais ici. Ah allez je t'attends au checkpoint là bas allez. T'as trouvé la porte ou pas du coup D'accord. Allez, c'est pour t'as pas wow. ah, en parle, en fait de pièges. A few moments later. Putain, voilà, j'ai plus de vie Merci. Bah, bien que faire, je devrais faire finir que faire tout droit. Merci souvenir J'ai rien j'ai rien fait mais ouais, si tu veux J'ai fait pas checkpoint Mais d'où bon Non non je suis droit Je suis Je suis droit Je suis pas ça. Pas au pire, viens on retriche comme avant. Non, je vais essayer de le faire sans tricher. Ah mmh, maman, la, la reine des. Je que yes, c'est trop fou. M'en fous, j'ai checkpoint. Nice, nice, nice. Ok, ok, ok. Attends, je sais plus comment faire la technique, s'il si faut aller le plus, le plus près ou le plus loin. ça attends, il y a un problème a fait il il Viens tu viens de passer oui. oh. Ouais. Swing ne vienne pas c'est swing ne vienne pas c'est swing ne vienne pas c'est swing ne vient de passer. Swingne, viens de passer swingne, viens oh, de non non c'est double doublé ouais, plus. Oh, non c'est double plus. Non j'aime pas ça. Oh putain. Doublé plus oh putain oh, non je serais même pas passé swing. Non bah c'est bon. Je pas oh, j'ai jamais réussi. Moi j'ai réussi que deux fois et j'avais vraiment de la chance swing. C'est aussi gros C'est aussi gros De quoi t'as réussi J'ai réussi J'ai réussi à faire la double Red Pulse Oh putain, je suis trop content Hop Yes Yes On a vu le piège Hop c'est le truc euh, benoît euh, si jamais je finis la vidéo sur toi ou pas Où je t'attends ouais ouais non, non, non mais fini. j'y arriverai jamais j'y arriverai peut-être jamais sur ouais, C'est une de temps que sa maman au plus vieux magnifique Ça c'est la phrase de Beno Allez ouais, c'est le thème vraiment cube hein. 30 parcours noob Déjà il y a des trucs quand même Assez difficiles Encore du brain de piège Y'a que ça dans cette map 10 noob mais c'est pas du noob Bah si les débuts c'était du noob quand même ouais le début pas la fin <rire> Alors j'ai galéré pendant 50 ouais, ans oh, je sais pas si tu aurais réussi Attends déjà j'arrive même pas à Brain Attends faut que je me concentre hein que là Non mais, non mais, oh là c'est moi qui suis là. Non suis là, là. C'était là C'était là où c'était euh. RIP e. Kevin, accueil créatif. Oh yes Oh De quoi Nickel. Il est fini, il est fini à bas bro. Je parce que là j'ai tout Oh merde D'accord, bah on est québloc. ouais du coup les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On est désolé <rire> pour Fifish qui est encore euh, au brain de tout à l'heure avec euh... bref, RP Fifish. Ouais. Du coup, euh, es vraiment bien cette map, même si elle m'a fait un peu rager des fois, tu vois. Fifish, toi t'as aimé cette map ou pas Bah tu l'as pas encore fini, ouais, trop, mais bon. Trop, même ça peut parlait... y Ça coup, ouais wow. du coup j'espère les gens que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous abonner à la chaîne de Fifi qui est dans la description et sur ce je vous retrouve bah, plus tard pour un nouveau Run. à plus